Pour créer sa chaîne YouTube, donc il faut au préalable aller sur la plateforme youtube.com Donc vous tapez youtube.com, donc vous allez sur cette plateforme. Donc une fois ici, on clique sur connexion, connexion. Je rappelle que pour pouvoir créer une chaîne YouTube, il faut avoir une adresse Gmail. Parce qu'avec une adresse Gmail, vous avez accès à tout. Donc nous ici, on n'a pas l'adresse Gmail, on va essayer ensemble de créer un compte Gmail. Donc je clique sur créer un compte. Donc ici on me demande mon nom et mon prénom. Donc je, je, je dis par exemple Tuto. Donc je dis Tuto CM par exemple. Donc c'est des exemples. Donc je, je souhaite créer une adresse Gmail. Si Donc j'écris Tuto CM pour voir si c'est disponible. Donc si c'est pas disponible, il me propose des adresses Gmail à utiliser. Donc moi je, je prends ça Tuto CM 11 Je récris mon mot de passe. Voilà, je répète le mot de passe. Moi je choisis mon jour de naissance, ma date de naissance plutôt. Bon, je vais prendre novembre. Je mets 1992. Je suis un homme. Si c'est possible, je mets le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est pour pouvoir récupérer votre compte après. Ouais. On choisit mon pays et je clique sur l'étape suivante. Donc il me demande d'accepter les règles de confidentialité. Donc je défile en bas, j'accepte. Ouais. Donc ici, une fois que j'ai créé le compte, il me dit de poursuivre YouTube, donc je clique dessus. Donc comme vous pouvez voir, c'est listé ici les services de Google auxquels vous avez accès avec un compte Gmail. Donc je clique sur poursuivre YouTube. Voilà. Donc vous avez remarqué qu'une fois que j'ai créé le compte, il y a le petit logo ici, il y a le petit avatar ici qui me dit, voilà, je suis connecté avec mon compte Là maintenant nous allons voir comment créer la chaîne, donc je clique sur dessus sur l'icône, je fais Creator Studio, il me dit vous devez créer une chaîne, donc je clique sur créer une chaîne. Donc j'ai la possibilité ici de changer de donner un nom à ma chaîne, donc ici il prend automatiquement le nom d'utilisateur comme nom de chaîne. Donc si je ne veux pas, je dis utiliser un nom d'entreprise, ou un autre nom, donc je clique dessus, je choisis le nom de ma marque, ou soit si pas, je ne suis pas une marque, je laisse tomber, je fais un retour. Nous ici on va juste changer le nom, donc on fait tuto, tutoriel plutôt, tutoriel CM, donc CM en majuscule. Donc on clique sur créer une chaîne. Donc voilà, donc là maintenant on vient de créer notre chaîne YouTube. Donc vous voyez que une fois que j'ai créé la chaîne, j'ai toute une multitude de menus ici qui permet de gérer euh, ma chaîne YouTube. Et ben, après comment, vous voyez il n'y a aucune vidéo. Je peux créer des playlists, j'ai assez à tout. Maintenant nous on va cliquer sur chaîne, donc pour voir un peu qu'est-ce qu'on a, donc on clique sur chaîne Donc ici automatiquement si vous créez une chaîne YouTube, il faut valider la chaîne Donc pour pouvoir valider la chaîne, vous avez besoin d'un numéro de téléphone Vous avez remarqué que ici, tous les outils ne sont pas activés, par exemple la monétisation, les vidéos plus longues, ce n'est pas activé Donc vous avez la possibilité d'activer tout ça, comme je le dis voilà, donc ici c'est seulement activer vidéo, mise en ligne et application de montage donc vous avez besoin d'un numéro de téléphone pour pouvoir valider votre compte donc c'est un peu résumé ça comment créer une chaîne youtube rapidement avec cette chaîne donc vous avez la possibilité tout de suite de mettre en ligne tout ce que vous voulez mais les vidéos ne sont pas très longues donc ici vous avez le nom de votre chaîne ici c'est l'illustration de votre chaîne donc on peut voir ça dans canvas comment faire une illustration pour la chaîne et ici vous avez une description de votre chaîne donc vous décrivez votre chaîne ce que ça fait donc on dit par exemple tutoriel retrouvez retrouver sur ma chaîne des tutos sur le sur les réseaux sociaux par exemple donc ici vous écrivez la description de vos chaînes avec le lien